Bonjour, désolé de l'harcèlement, mais ceci est une vidéo en deux parties. Donc si tu n'as pas vu la première partie, bah voilà, t'as qu'à voir la première. Fais ton choix. Bon, Ted Rod, je m'attendais pas à ça. Alors, pour vous dire, c'est que certes, les jeux qui ont présenté, je vous en parlerai après, mais pour vous dire, commencer une conférence comme ça... pur génie parce que là toute la conférence quand avant de présenter les jeux c'était ultra hilarant limite c'était comme si tu voulais voir une conférence parodie euh, par dessus comme on fait des wawar digital mais plus un peu du genre euh, on n'a pas beaucoup de budget donc voilà on vous propose comme euh, une conférence ouais, rigolo déjà quand il y, y a des images mal euh, détourées c'est drôle faire des animations 3d pour une switch c'est très drôle voir une vraie personne qui le dans le public c'est très drôle c'est ultra Hilarant. et c'est le seul truc, mais carrément le seul truc que je m'attendais pas du tout pour une conférence même si par exemple dévoileur digital je l'avais su donc bon je me suis dit bon oh, ça va ça passe hein et limited Red", quand c'était la première fois j'étais limite en train de en parce qu'il y a pas mal de références et tout limite les musiques avec cette vidéo j'avais déjà rigolé comme un gros connard euh, dans le live de Nartax <rire> <y a> <rire> <rire> Ah bah oui Une <rire> buste d'énormes parce que c'est une référence d'un même. Donc comment dire, c'est que Limited Rod, ils savent ce qu'ils font, et ils savent ce que c'est drôle, quoi. Bon, après, les jeux qu'ils présentent, c'est que des jeux qui ont été déjà publiés, mais qui vont être sur d'autres consoles. Bon, je vais pas dire critiquer tous les jeux parce que c'est des jeux anciens qui ont duré que un ou quelques mois, voire plus d'un an, et je trouve quand même tous les jeux très sympas. Donc voilà, déjà, c'est sûr et certain. Mais surtout que la fin, à la fin, avant de terminer, c'est que ils ont fait une FAQ, donc ce qui est très intéressant pour euh, des éditeurs indépendant. Donc pour moi Limited Rust c'est quand même la grosse surprise que je m'attendais pas. Et maintenant, nous allons voir nos chers amis québécois, canadiens, Ubisoft. Déjà, on commence par début 2019 et on skip parce que chaque année, c'est tout le temps comme ça. On commence par un jeu de danse, voilà. Ensuite, on a Beyond Good Anvil 2, qui est tout simplement un jeu assez intéressant, avec le nouveau trailer en plus, mais surtout que je n'ai pas encore commencé le premier. Du coup, je vais commencer à y jouer au premier, un jour ou l'autre. Et ensuite, bah, si le jeu m'intéresse, bah, je pense que j'achèterai le 2, je ne sais pas quand, mais... Voilà, c'est à venir. Ensuite, nous avons un nouveau Assassin's Creed, qui est tout simplement Super Alexi Odyssey. Ah, excusez-moi, j'ai fait un gag personnel entre amis. C'est tout simplement Assassin's Creed Odyssey. Alors, certes, moi, je suis... Je n'ai jamais joué à vraiment un jeu Assassin's Creed, vite fait le Black Flag, mais... Mais les Assassin's Creed, niveau scénario, sont quand même intéressants. Et là, c'est à l'époque des Grecs. Donc déjà, qui sont faits à l'Egypte. Pourquoi pas les Grecs Après, je me demande, de... c'est quoi la prochaine étape Ils vont peut-être faire comme Far Cry primal, quoi. Ils vont aller à la préhistoire, et voilà, quoi. Ensuite, on a euh, un truc très important dans le 3, bien sûr, qui est tout simplement ce bonhomme, qui est en quelque sorte un comédien. Vous allez vous demander pourquoi un comédien Parce qu'il a fait ça. <tousse> <tousse> Voilà, donc Ubisoft ça résume que ça quoi souvent. Mais après, il y a eu quand même quelques annonces, par exemple un trial rising, c'est pour ça qu'il y avait le gros euh, qui s'est cassé un peu la gueule. Ensuite, un nouveau DLC Mario plus les lapins crétins avec 10 ton qui qui Ensuite, quelques informations un peu plus sur ce Division 2, et une nouvelle extension pour For Honor, et qui en plus est gratuit Parce que, apparemment, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y aurait un For Honor 2. À voir. Ensuite, un nouveau jeu, qui est School Board. À part si euh, c'est déjà présenté il y a bien des années, mais bon. Et ensuite, je vais vous parler avant des deux vrais jeux exclusifs, c'est qu'il y a quand même des bêtas qui sont déjà proposés et qu'on peut envoyer un email pour euh, entrer dedans. Alors moi j'ai fait un peu le con, j'ai tout pris bien sûr. Donc euh, voilà, c'est pour soutenir le jeu et voir s'il y a des bugs. Et les deux jeux exclusifs, c'est bien sûr Starling Battle for Atlas. On s'attendait pas du tout que Fox allait venir à la fête. Donc certes, euh, Star, Star Fox sur Wii U ça a pas marché. Donc on ne pas demander à Episop de aider un peu, voilà. Et là, quand le nouveau Starling est sorti, il y a eu genre Miyamoto qui est venu pour dire « Oui, Star Fox c'est à nous, mais on préfère mieux aider notre copain euh, les Québécois euh, pour ce jeu-là. » À chaque fois qu'il y a Miyamoto, Miyamoto sauve souvent Ubisoft. Et ensuite il y a un jeu assez étrange mais comme intéressant qui est tout simplement Transférence. Qui a l'air un jeu euh, étrange, je n'ai pas vu vite fait de gameplay. Il y a juste un trailer qui dit bonjour c'est un nouveau jeu qu'on va lancer. Après j'ai vu vite fait des images sur Steam. Et il m'a l'air intéressant. Même si Ubisoft c'est souvent un peu euh, caca directement, mais là cette fois-ci, ils a l'air de quand même donner quelques infos et des nouveaux jeux qui vont sortir, donc c'est déjà ça quoi. Mais toujours pas de Watch Dogs 3 et de euh, Splitter Cell. Donc c'est un peu triste hein. Mais bon, il y a Miyamoto, donc ils ont gagné facilement contre Bethesda. Et maintenant, nous allons parler de la conférence PC Gaming. Alors, on va parler vite fait des jeux parce que bon, après la totalité de la conférence, c'est juste... Euh... Je vais résumer seulement pour un truc, il y a un canard, voilà. Donc on commence par Satisfactory, qui m'a l'air un peu un No Sky, mais un peu différent, hein. voilà. <rire> Mais il a l'air quand même très beau, il faudrait juste que euh, que le jeu a plus d'informations dessus, quoi. Ensuite, on a Neocab, qui est un jeu indé, et euh, on n'a pas beaucoup trop d'informations sur le jeu. Hein. C'est juste, on dirait, des, une cinématique et euh, je sais pas c'est quoi le principe du jeu. Mais le jeu, il a l'air très beau, physiquement, et bon, j'attends quand même des informations, comment ça passera le gameplay. Ensuite, il y a Mara Rick. Alors, pour mes amis qui me connaissent, c'est que... Je suis pas très fan de jeux Battle Royale. Certes, j'y joue, mais c'est quelquefois. Quelquefois. Et pour vous dire, c'est que PBG, Fortnite, ils ont trop personnes. Et ce jeu-là, il y en a -na. 1000. 1000 joueurs sur une map, alors ça doit être ouf pour euh, tout le monde mais pour moi ça doit être horrible parce que on sait pas si par exemple tu un ennemi à gauche ou à droite, derrière, devant, et c'est partout, c'est 1000 personnes sur une map quoi, putain même BBG il aurait pu mettre 1000, je pense que ce serait encore mieux pour toute une map entière quoi, après je pense qu'il y a que ça qui change un peu euh, sur le jeu quoi, comparé aux autres jeux donc bon, ensuite il y a ce Forget City, alors ce que j'ai vu récemment, vite fait, comme information, c'est que c'est un mode de Skyrim, et mettre un mode en jeu, pourquoi pas Si tous les fans aimaient beaucoup ce mode euh, d'un jeu de base, pourquoi pas hein Enfin... <rire> vous vous rappelez euh, Arma 2 quand ils ont présenté des DZ et qu'ils ont fait un jeu DZ et qui est toujours pas en 1.0 j'ai un peu peur pour euh, Forget, euh, Forgotten euh, City. Ensuite, on a un jeu euh, spatial euh, action RPG qui est Star Control Origin Et il m'a l'air sympa, franchement. Euh, Graphissement... Euh, bon, je sais pas si le gameplay va me forcément plaire, mais il m'a l'air intéressant. Ensuite, on a un FPS, comme tous les jeux PC et d'autres consoles. On l'a Unshadow. Et euh, vu comment c'est euh, Graphissement et l'endroit où ça se situe, ça l'a un peu joué un peu... Euh, un peu dans les savannes, enfin un peu dans les, dans, dans de l'eau, dans euh, des, euh, des campagnes, enfin voilà quoi. Un jeu espèce euh, classique quoi. Ensuite on a ce Shaggy City. J'ai commencé un peu à chercher un peu d'informations sur ce jeu et c'est apparemment un open world. Pourquoi pas Après j'ai pas vu la conférence PC donc j'ai pas vu vite fait comment c'était le gameplay et euh, bon on voyant quelques images. Pourquoi pas Ensuite on a femme euh, qui présente euh, un, une mise à jour pour euh, pour leur jeu quoi. Voilà. Ensuite, on a Sega qui annonce quelques trucs de gauche à droite. Mais deux petits jeux qui peuvent être sympas. Yakuza 0. Et Valkyra. Valkyra... Val, Valkyra... Va te foutre. Valkyra Chronicle 4. Et il y a un chien dedans. Donc, il est bien. Ensuite, on a Killing the Floor. 2. Et ils ont fait une grosse update pour... Euh... Bah pour le jeu quoi. Ensuite, on a Man Hunter Et c'est un jeu de requin. Voilà. Il n'y a rien à dire de plus, hein. Ensuite, il y a Untilitad Publisher, qui présente quelques jeux de gauche à droite, comme Powered Network Online, qui est un jeu assez sympa, et qui a son style graphiste assez intéressant. Et euh, son gameplay, bon, je sais, on n'a pas vu vite fait le gameplay, mais vu avec les images, ça a l'air un peu du combat tour par tour, visiblement. Et euh, pourquoi pas Ensuite, nous avons le Morning Star. Vous savez, ce show incroyable qui s'est passé sur Dire Star avec Johan et Gérard. Cette émission super géniale qui est devenue d'un coup un jeu vidéo. C'est incroyable. Je m'attendais pas du tout à ce jeu incroyable et à. Ah, attends quoi Ah, c'est c'est c'est Morning Star. Ah mais il a que il y a que, que Morning Star. Il y a pas le. Et du coup c'est quoi Monixar Alors ce que j'ai vu vite fait c'est que c'est un jeu un peu aventure et mais il y a un côté sombre parce qu'il y a un côté très beau et très joyeux et après y a un petit côté sombre un peu mystère donc je suis intéressé pas mal à ce jeu quand même. Ensuite on a Over... qui est un jeu euh, 2D, euh, sympa, sombre et voilà quoi. Ensuite nous avons Jurassic World Evolution qui est tout simplement un jeu session où euh, il faut euh, gérer son parc quoi. Ensuite on a des jeux verts qui se passent à cocher à droite comme Stormland qui m'a l'air assez sympa parce que euh, c'est des histoires de robots et puis voilà quoi. Ensuite nous avons Nightcall, un jeu euh, noir français, on parle de taxi parisien. Y a pas beaucoup grand chose euh, mais en tout cas affichement c'est très beau. Ensuite nous avons Sable. Voilà, et c'est un jeu, euh, bah, ça m'a l'air un peu style, un peu journée, mais bon, euh, je suis pas très sûr, et euh, ça a l'air très sympa hein, comme jeu. Hein. Ensuite, on a des informations sur Star Citizen, c'est sympa de donner des informations pour le 3 2018, pour dire toujours que on est toujours debout, rassurez-vous. Ensuite, on parle de hardware, donc bon, je vais pas parler de ça. Ensuite, on a Genesis Alpha One, qui est un jeu FPS, et euh, en même temps, c'est un peu défense aussi il faut s'occuper de son vaisseau et un peu euh, de sortir dehors quoi. Donc ça mélange un peu euh, de s'occuper de son vaisseau et sortir dehors. Donc pourquoi pas? Ensuite nous avons un DLC qui va arriver sur ton star. Ensuite on a un jeu overkill qui arrive. Les créateurs de PD et ensuite les créateurs de ce raid, qui a un peu moins marché, lancent maintenant ce walking dead. Alors. Certes, ça a l'air un peu du Left 4 Dead, mais euh, j'attends quand même quelques idées, euh, donc bon, voilà. Ensuite on parle bien sûr de Delta, Dead, le dernier épisode. Ensuite on l'a, Noata, qui est un jeu rock-like, et en plus de ça, c'est que y a pas mal d'idées. Par exemple, quand tu te fais brûler, tu utilises de l'eau pour te, te, te, te mettre mouillé, quoi pour éviter de cramer, et il y a pas mal d'idées de gauche à droite qui est sympa donc euh, ça a l'air sympa, hein, graphisme, hein, et en plus le gameplay a l'air sympa. Ensuite on a deux, deux hôpital, <rire> Two Hospital, qui a l'air un jeu de gestion d'hôpital donc là je vais rien dire de plus, s'il est bien bah il est bien mais Vu comment fait, il a l'air simple. Ensuite, il y a Rem Royal. <rire> Comme on dit, c'est un jeu pâte royal, donc on va pas dire de plus. Ensuite, nous avons Ooplait, qui est un jeu qui mixe pas mal de choses. Et c'est un jeu Sion, de gestion, de femmes, Et en plus, on a des petits êtres à être aimés. Donc, je trouve l'idée très intéressante, quoi. Ensuite, nous avons Anno 1800. C'est un jeu bateau, il était très connu. Et malheureusement, bah, j'ai pas joué, sauf si c'est euh, vraiment une exclusivité que Ubisoft montre, quoi. Ensuite, nous avons Hitman 2. Et franchement, je sais pas quand il était sorti le premier Hitman, mais faire sortir un nouveau Hitman, pourquoi pas, hein après il faut savoir comment ça se passe avec les scénarios, et si les scénarios sont corrects et qui pourront être amusants, pourquoi pas, J'absède. Et ensuite, une soudaine est arrivée d'un coup, je vous ai dit que Battle Royale était certes pas très intéressant à jouer pour moi, et que d'un coup... Dieu m'a dit eh « Regarde, t'as un nouveau jeu Battle Royale qui est un peu différent que les autres, vas-y, amuse-toi bien !» hein Rapture Reject, qui est un jeu qui a l'air donné des idées, pas forcément un Battle Royale en vue, mais pour moi j'aime bien la vue qu'on lui propose, c'est l'air intéressant et en plus, ça évitera de tout simplement regarder à faire un 360 autour de lui. Et en plus, c'est surtout que c'est dessiné par les célèbres euh, internautes Cyanade et Happiness. Enfin, pourquoi, pourquoi pas aimer Donc voilà, même si la conférence euh, PC, il y a eu quand même des jeux qui ont beaucoup varié pour moi, même si euh, c'était la totalité bien sûr intéressant. Mais bon, on va résumer comme d'habitude, canard. Boy, boy, boy. Maintenant, nous allons parler de la conférence de la PlayStation. Je n'ai pas vu la conférence PlayStation, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un mec qui joue de la flûte. Mais parlons des jeux. Par exemple, il y a des informations sur The Last of Us 2. Je n'ai pas joué au premier, certes, mais c'est quand même un très bon jeu, une très belle licence que PlayStation ont fait, et montrer un peu de gameplay sur le deuxième, pourquoi pas. Et aussi rajouter un peu d'histoire euh, pour comprendre ce qui se passe. Mais sauf que le problème, c'est qu'il faut attendre encore des années. <rire> Ensuite, on a Ghost of Tsunichima, qui est en quelque sorte la la référence par le mec qui joue à la flûte. C'est un jeu euh, open world, ça a l'air très beau et euh, bon j'ai vite fait euh, des informations euh, quel était le but du jeu. Il y a un peu d'infiltration, de l'exploration, ça a l'air intéressant. Ensuite nous avons des informations sur le nouveau... Euh, Comme par exemple voir les nouveaux ennemis qui vont être dans ce jeu et aussi on a enfin une date de sortie, bon je vais pas l'acheter parce qu'il est que sur PS4, mais voilà, au moins le jeu a l'air quand même parfait. Ensuite nous avons New 2, et certes je n'ai pas joué au premier, mais ce que j'ai vu vite fait, c'est comme un Dark Souls quoi, et faire une suite sur un jeu Dark Souls, pourquoi pas hein. je sais pas si ça a bien marché pour le premier hein. mais bon. Ensuite on a un jeu assez sombre qui est Control, et avec le gameplay que je vois, ça a l'air comme intéressant, bon c'est juste une meuf qui a des pouvoirs et un pistolet, mais au moins l'univers a l'air très sombre et très magnifique. donc pourquoi pas Ensuite nous avons Resident Evil 2 qui est tout simplement bien sûr un remake et certes ça sortira en 2019 mais mais pourquoi pas parce que euh, ça marche tout le temps de faire des remakes et euh, Resident Evil 2, graphiquement, c'est super intéressant. Ensuite, on a plus d'informations sur Death Stranding. Bon alors évidemment, j'ai je, je fait euh, quand c'était euh, Death Stranding, mais là on a un peu plus de gameplay. Et pour vous dire, j'ai un peu de mal à savoir quel est le scénario, parce que euh, bon, d'abord euh, le premier c'est un mec à poil là, sur la plage, ensuite c'est un, une vidéo où par exemple c'est un bébé qui est à l'intérieur du héros principal, et là on se balade euh, de l'extérieur. Alors, je sais que c'est Kojima qui a créé le jeu, et euh, plein d'autres célébrités aussi qui jouent dedans, ou même des génies euh, qui aident un peu Kojima. Mais, bon, j'ai un peu de mal du scénario, bon après, si j'ai le jeu, bah, viens le voir, hein. Mais, pendant ce j'ai un peu de mal. Mais en tout cas, j'encourage tout le temps que j'y vais. Ensuite, on a un peu de, de blabla sur les jeux de Sony, comme par exemple, nouvelle mise à jour pour Code of War, des informations sur Call of Duty, Black Ops 3, enfin, surtout, offertes par les abonnés de PlayStation Plus, hein. Ensuite, juste un truc en plus de Kid on Earth, qui est tout simplement pirate des Caraïbes et aussi une compilation des euh, des kid Art. Ensuite, là, il y a eu un jeu que ça m'a surpris un peu quand même pour voir c'était qui qui a fait ça. C'est Trover Save the Universe et c'est créé par Rick et Morty. Bon, je ne sais pas si ce sera un jeu vert ou pas parce qu'il y a il y, y a eu un vert Trover Save the Universe, mais pourquoi pas Tant que, euh, bon, ça respecte euh, l'idée de Justin Rollin. Et ensuite, là, il y a le créateur de euh, Bloodhorn, Dark Souls, Demon Souls, qui vient de présenter un jeu mystère euh, pour VR qui est déraciné. Ouais, c'est pas ouf ouf ce que propose PlayStation. Hein. Donc bon, même si PlayStation, euh, ils ont présenté un peu de gameplay sur euh, certains jeux euh, intéressants, bah, quand même... Euh, pff... Si je vais faire comme le même avis que le canard, c'est qu'il y a un mec qui joue une flûte, donc bon, voilà, je vois que ça à dire. Et ensuite, pour terminer le dessert, nous allons terminer avec Nintendo. Déjà, il commence par un jeu robot. Bon, même si c'est pas un bon truc de commencer par ce jeu-là, mais en vrai, il a quand même de bonnes idées, le jeu. J'applaudis quand même l'idée. Ensuite, on va commencer un peu de parler de Xenobl Chronicle 2, qui est un premier DLC. Donc voilà, même si je connais pas trop Xenobl Chronicle 2, à part Shulk, qui est dans Super Smash Smash Bros. Ensuite, il y a notre ami Régis, fils aimé, et oui, le petit Régis, qui nous parle tout simplement plus de détails sur le nouveau Pokémon Let's Go de Pikachu et Evoli. Alors, pour vous dire à l'avance, c'est que je voudrais bien l'acheter, mais bon, je n'ai pas encore d'idée sur le prix. Mais je pense que je prendrai Evoli parce que bon, il y en a marre de parler de Pikachu, Pikachu, euh, c'est bon quoi. Voilà. Même sur le prochain euh, Super Smash Bros, j'ai pas envie de jouer à Pikachu. Hein. Et là, tout d'un coup, un nouveau jeu arrive, d'un coup, qui est tout simplement Super Mario Party. Et pour vous dire cette surprise qui m'a beaucoup surpris, c'est que pour une première fois, ils ont décidé de revenir sur les premiers Mario Party Qui est tout simplement un jeu de plateforme où il faut choper les étoiles Bon, je sais pas s'il faut choper les étoiles sur celui-là Mais ça fait du bien de revenir Et en plus de ça, c'est que on peut jouer Bowser Du coup, ça m'a posé quand même quelques questions Du genre, si Bowser est un personnage on peut jouer sur le plateau Alors, qui est le méchant au final Est-ce que c'est toujours Bowser ou c'est peut-être quelqu'un d'autre Donc, à voir Et en plus quand même, il y a un Kumba qui arrive à faire euh, du vélo Et à battre euh, Mario, Peach et Bowser Alors bon, il y a aussi le nouveau Fire Emblem Mais bon, je suis pas trop euh, fan de cette série ils sont bien, mais bon, je, je, je n'ai jamais joué à un jeu de Fire Emblem, voilà. Ensuite, il y a des petits jeux qui étaient tout simplement sortis sur, euh, sur PC, mais qui est venu comme Hollow Knight, Night, qui est, qui est un très bon jeu. Ensuite, on a un nouveau Overcooked Q et pour vous dire, c'est que pour le mettre sur Switch, pourquoi pas. Après, je ne sais pas s'ils si vont le mettre sur PC. Et ensuite, on a... <rire> <rire> Qu Qu'est-ce qu que, qu que je peux dire de plus sur ce jeu quoi c est, c est, Le jeu il va partir sur toutes les consoles, même quand, même quand il y aura des nouvelles consoles en 2023, il va, ils, vont, ils vont être dessus quoi. Ah, et euh, anecdote intéressante sur ce jeu quand même, c'est euh, tout simplement que euh, <rire> euh, Sony n'aime pas beaucoup Nintendo. Voilà, salut Ensuite, il y a quelques jeux qui vont commencer à sortir, qui ont été déjà présentés euh, à la conférence de Nintendo Direct. Mais ensuite, il y a eu quand même pas mal de choses qui est tout simplement sur les infos sur Super Smash Bros Ultimate. Et pour vous dire c'est que tout le monde est là. Ensuite, nous avons Sakurai qui nous dit, explique à quel point bon, je vous ai menti, je vous ai dit que c'était mon dernier jeu, bah je vous ai menti un peu MDR. Et ensuite, tu nous parles de quelques nouvelles euh, fonctions sur euh, des personnages de Super Smash Bros, comme des nouveaux attaques spéciales pour par exemple Sonic et Pikachu que quand même je suis assez content parce que bon, c'est une galère impossible à jouer avec euh, Pikachu et euh, Sonic avec leur coup spécial alors bon, euh. ensuite quelques nouvelles techniques pour euh, les joueurs un peu nuls parce que bon, c'est quand même, il euh, y a tout le monde est là donc c'est à dire que par exemple tu peux jouer euh, ton Cannon Dorf euh, ultra beau et tu peux te faire bolosser par Pichu. Mais ensuite, il y a eu quand même quelques que personnages qui ont été annoncés comme Daisy qui sera le écho de Peach. D'ailleurs il y a pas mal de personnages qui sont échos et même que bon, <rire> Wolf n'est pas le écho de, euh, de Fox. <rire> C'est un peu drôle quand même. Ensuite il y a bien sûr les Inkling qui étaient déjà présentés à la peine, le petit trailer qu'il y a eu sur le Nintendo Direct. Mais ensuite il y a eu le, vraiment le nouveau personnage qui est sorti et euh, bon ça, ça au début j'ai ragé mais après j'ai repris mon souffle pour dire qu'ils ont un peu raison de faire ça quoi et ils ont de la chance. Qui est tout simplement Ridley. Et pour vous dire Ridley sur internet il est très connu parce qu'il il est trop grand et du coup bah Nitado a détruit euh, ce même d'un coup et du coup maintenant Ridley est devenu un personnage jouable et tout le monde est là tout le monde est là <rire> est-ce que je peux chanter une musique s'il vous plaît super triste parce que bon il faut que je range hommage quand même à quelqu'un pour euh, pour un truc <rire> salut mon ami Luigi. tout le monde est dans le jeu mais pas toi, mon cher Waluigi, tu es maintenant une victime. Quand quelqu'un te tapera, ça te fera un point sur le nouveau Super Smash Bros. Tout le monde est là, sauf le Waluigi. Là, je viens de voir au montage que ça fait déjà 20 minutes que la vidéo dure. Pour éviter que ce soit trop long, j'ai décidé de mettre dans la description ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, avec euh, la pire conférence, la meilleure conférence. Voilà, tout sera dans la description. Donc sinon, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter si tu as d'autres avis à faire par rapport à l'E3, et ensuite à s'abonner à ma chaîne si as envie de voir d'autres vidéos comme ça. Allez, sur ce, bonne journée Canard.